Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on est sur une fiche technique et nous allons parler d'un insecte. La punaise de lit. Un des plus chiants insectes à traiter. Et je pense qu'il y en a partout dans le monde. Allez, avant de parler de la fiche technique, c'est l'heure du jingle. Oh oh, oh oh, oh oh, allez, on va parler de la punaise de lit, appelée le Cimex lectularus. C'est un parasite... Qui se nourrit de sang. Comment identifier une punaise de lit? Déjà, personne est à l'abri d'avoir des punaises de lit à la maison. Au stade adulte, la punaise est rousse. Elle a un corps plutôt plat et ovale, sans aile et elle mesure entre 4 et 6 mm. Elle pique habituellement la nuit. Elles peuvent vous piquer partout, mais la plupart du temps, elles vous piquent au niveau du cou, de la tête, de la poitrine du dos, des avant-bras et des mains. Les punaises ne causent pas de maladies. Et bien que les morsures ne fassent pas vraiment mal, elles provoquent des démangeaisons qui disparaissent habituellement sans traitement. Les morsures peuvent provoquer des inflammations sur la peau non dangereuses. Il faut savoir que la punaise de lit, quand elle vient vous piquer, c'est pour vous prendre du sang. Qu'est-ce qu'elle fait en premier Donc comme on a dit, elle se déplace la nuit, elle vient sur vous, elle vous envoie un petit anesthésiant. Pour vous endormir, l'endroit va vous prendre le sang. Et après, elle aspire. Et ça peut durer entre 10 et 20 minutes. Et dès que l'anesthésie est partie, c'est là où ça commence à vous gratter. C'est pour ça que vous ne voyez pas les punaises de lit sur vous. Comment repérer des punaises de lit On les retrouve la nuit, comme on a dit. On prend une lampe de torche parce que c'est le moment où ils sont actifs. Durant le jour, elles se cachent. Donc, ça sera à vous de les sortir de leur cachette. Avec un sèche-cheveux en mode très chaud, ça les fait sortir. Et après, au niveau des fissures, vous prenez un petit couteau fin, vous passez dans la fissure et normalement, ça devrait sortir s'il y a des punaises. Les punaises peuvent se cacher à ces endroits. Dans les coutures de matelas, à l'intérieur du sommier ou du cadre du lit, bien entendu, derrière la tête de lit, les fissures de plainte ou de plâtre, derrière les tables de chevet, Derrière, la tapisserie qui se décolle, les cadres de porte, les tableaux, et aussi les meubles rembourrés, style le canapé. Comment les punaises arrivent dans notre logement? Donc, les punaises arrivent dans votre logement parce que vous les ramenez chez vous. Eh oui. C'est vous qui les ramenez chez vous. Et comment on ramène des punaises de lit? Mais il y a plusieurs éléments qui fait qu'on peut ramener des punaises de lit. Une des premières choses, vous achetez un lit d'occasion sur le bon coin. Il y a quelques œufs, quelques punaises que vous n'avez pas vues. Et vous ramenez ça à la maison. Et voilà, Et c'est parti pour une infestation. Mais la cause la plus souvent où vous pouvez avoir des punaises, c'est quand vous partez en vacances. Ou que vous partez en voyage d'affaires, dans un hôtel, dans un gîte. Tous les endroits où vous allez héberger, vous avez une possibilité de ramener des punaises de lit. Quand vous allez dormir quelque part, du coup, les punaises vont allez dans vos affaires, vous allez ranger ça dans votre valise et vous ramenez ça directement chez vous. Le cycle d'une punaise de lit, vous pouvez voir sur la photo le cycle. Une punaise de lit, ça peut faire 500 œufs dans sa vie. La température idéale de la punaise dans un logement est entre 14 et 27 degrés, donc là vous êtes sûr. Que si l'appartement est habité et qu'il y a cette température, les punaises vont se développer à fond la caisse. Et pompon sur la Garonne, si la température est bonne et que vous n'y êtes pas dans le logement, la punaise de lit peut survivre sans manger pendant un an. Le traitement des punaises de lit. Quand vous êtes sûr que vous êtes infecté, la première chose à faire, appelez un professionnel. N'achetez pas de produits dans le commerce, même si c'est marqué, ça tue les punaises du lit, c'est rapide et tout ça. Non, non, ça ne marchera pas. Vous appelez un professionnel Il faut savoir, selon l'infestation, c'est entre deux, voire trois passages de traitement. Il y a une procédure à respecter. En première chose, l'appartement doit être rangé un minimum. En deuxième chose, tout votre linge doit être rangé dans des poches et lavé ou passé au sèche-linge à 60 degrés. Après la société normalement va faire un traitement chimique, c'est-à-dire un insecticide, et peut aussi utiliser une machine à vapeur pour traiter un fond. En sachant qu'une machine à vapeur tout seul, ça ne marche pas, sauf peut-être pour une chambre d'hôtel. Alors la machine à vapeur, je vais vous la montrer. Voilà, Ça c'est une machine à vapeur. Bon, Il manque, il manque ici le, le petit tuyau pour brancher. Mais je vous ferai une vidéo spéciale sur cette machine parce que c'est très intéressant et euh, ça m'aide beaucoup pour éliminer les punaises de lit qui sont très durs à éliminer. Donc comme je disais, entre deux voire trois traitements, 15 jours d'intervalle entre chaque passage. Donc le traitement peut durer jusqu'à un mois et demi. Donc n'essayez pas vous même, vous allez perdre de l'argent à acheter des produits. Autant mettre l'argent dans un professionnel. Franchement, il y a des insectes, des nuisibles ou des fois, on peut faire soi même, mais celui là, Franchement, il faut vraiment appeler un professionnel. La punaise de lit, c'est un insecte qui se développe dans le monde entier. Il n'y a pas un seul pays, pas une seule grande ville qui n'a pas de problème de punaise de lit. C'est vraiment quelque chose qui se développe très très vite. En France, la punaise de lit, elle avait disparu. En 1930, elle avait disparu, la punaise de lit. Parce qu'on utilisait beaucoup de produits d'entretien qui étaient très forts, qui nous abîmaient les mains. Donc du coup, les punaises de lit, ils n'arrivaient pas à survivre. Après, les produits ont changé. Ils sont devenus moins dangereux pour nous et automatiquement la punaise a pu revenir. Et en France, on dit que la punaise de lit est arrivée en, en grosse quantité. En 1998, lors de la Coupe du Monde de football, les gens auraient ramené des punaises dans leurs valises, dans les hôtels. Comme les hôtels ne connaissaient pas cet insecte, ne faisaient pas attention au début. Aujourd'hui, les hôtels ils font très attention. Quand les femmes de ménage font leur, les lits euh, des clients, ils, ils regardent toujours s'ils ne voient pas de traces de punaise de lit. Le conseil de Dédé. Quand vous partez en vacances, alors un premier, quand vous êtes dans l'hôtel, quand vous allez défaire votre valise, ne la rangez pas sous le lit. En règle générale, la moyenne dans le monde, on dort une nuit dans l'hôtel. C'est la moyenne mondiale. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent leur valise sous le lit, ils n'enlèvent pas le linge parce qu'ils savent qu'ils dorment qu'une nuit. Et automatiquement, la punaise, comme ça vit sous le lit souvent, elle descend dans la valise parce qu'elle est attirée par le CO2 de l'homme et vous allez ramener ça chez vous. Donc quand vous arrivez, votre valise, pas sous le lit, vous la mettez de côté. Et ça, ça peut être pas mal pour éviter les pénins de lit. Après, il y a d'autres petites méthodes, comme, euh, comme des petites tablettes qu'on me, peut mettre sous le lit euh, ou dans la valise quand on repart. Ça, je vous ferai une petite vidéo à part parce que c'est très intéressant. Voilà les dédés, la vidéo est terminée. J'espère que cette fiche technique vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Car c'est un gros travail de recherche pour vous expliquer tout ça. Euh, donc si ça vous plaît, je continue, je fais d'autres nuisibles. Et donc c'est parfait. Donc je vous dis à très bientôt les dd